Je me suis trompé. Ah, excusez-moi, il y a une quinzaine de jours, je vous avais publié une grande analyse, une grande vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment est-ce que l'étude Pasteur du mois de juin dernier, qui avait justifié l'instauration du pass sanitaire, était arrivé à produire une idée fausse sans que jamais il y ait de falsification évidente. Je me suis trompé. Les chercheurs de Pasteur sont des énormes falsificateurs. C'est un truc de maboule. Et pourquoi je vous dis ça Parce que eh ben ce matin, ils viennent, ou hier, pardon, ils nous ont publié une mise à jour de leur étude. Mmh, mise à jour de l'étude où oh, on va regarder ça, dis donc. Mais alors, si vous avez mis à jour votre étude, c'est-à-dire que la précédente du mois de juin, qui était en prépublication, a été acceptée par un journal, qu'elle a été validée pour que vous fassiez la suite, c'est que déjà les fondations sont pas trop mauvaises, n'est-ce pas Eh ben non Eh ben non Il n'y a plus d'étude, elle est plus là, elle a disparu, vous pouvez plus la voir. Alors heureusement, bien sûr, je l'avais téléchargée, je les connais les cocos, hein. Je vous mets des petits liens en description pour aller récupérer l'étude si jamais ça vous intéresse. Un peu technique, c'est en anglais, mais bon, elle sera là quand même. Ce n'est pas que votre étude n'a pas été acceptée, c'est que vous l'avez supprimée. Et ça, pour le coup, je suis désolé, ça s'appelle de la grosse falsification. Vous n'avez pas le droit de fonder, de publier une deuxième print alors que vous avez envoyé le premier à la poubelle vous pouvez pas venir nous expliquer que vous avez fait une première étude au mois de juin que tout s'est passé comme vous l'aviez dit alors que personne ne l'a validé alors que vous avez plein de gens et je suis pas le seul qui ont montré les défauts mais monstrueux de cette étude euh, non là vous êtes des falsificateurs et, et j'en appelle véritablement à, à toute personne politique, publique, ayant un... si vous vous fondez euh, sur ce genre d'études pour prendre vos décisions, euh, vous, vous, vous, vous, êtes, euh, vous êtes complice de cette falsification. Vous êtes complice de cette falsification. Euh, on va regarder les textes de loi qui vont sortir, on va voir si euh, vous, vous continuez à citer ça, euh, mais vous ne pouvez pas euh, jeter euh, des études à, à la poubelle et faire comme si, euh, en fait, euh, il bah, n'y a plus besoin de faire de revue par les pairs. Une pré-publication, c'est un truc qui est censé être publié. Euh, vous ne pouvez pas comme pré-publier un truc et puis une fois que ça a fait ce que vous vouliez, pouf, vous l'enlevez. Vous nous avez déjà fait le coup, ça je reconnais. Hein, déjà, euh, avec la grosse falsification du Lancet, vous avez mis l'hydroxychloroquine à la poubelle. Hein, donc là, vous nous la refaites pareil, hein, vous faites le truc et puis une fois qu'on se rend compte que c'est faux, vous le jetez à la poubelle. Euh, au moins, si vous voulez, euh, que ce soit évident maintenant, euh, nous ne pouvons plus accorder le moindre début de confiance à une maison comme Pasteur. Et je suis désolé, là, c'est la maison tout entière qui en pâtit, parce qu'un truc de cette importance-là qui fait que euh, vous mettez euh, des pays entiers euh, sous coupe serrée, euh, c'est la maison tout entière honte. Honte à l'Institut Pasteur. Les mecs, vous êtes censés être un temple euh, de la science. Euh, je vous rappelle que, euh, si je me trompe, si me souvenir est bon, hein, c'est chez vous qu'on avait découvert l'ARN messager euh, dans les années 60, au moins en partie. Euh, je vous dis ça de mémoire. Hein, je, je sais que c'est français, mais en tout cas, bref. Euh, non, les gars, je ne sais pas ce que vous êtes devenus, mais euh, honte à vous. Euh, et donc, on va aller regarder... Euh, cette, euh, cette nouvelle étude, parce que c'est le programme, et le programme il n'est pas très compliqué, euh, c'est le programme politique de la rentrée, qui est dans cette étude, vous savez, qu'est-ce qui vous attend, il vous attend bien évidemment, bon celle-là c'est pas comme si on s'y attendait pas, prolongation du pass sanitaire, il était censé s'arrêter au mois de novembre, là vous pouvez être certain qu'ils vont vous le resservir ad vitam aeternam, amen Hein, puisque euh, vous allez avoir, bah, bien évidemment, une troisième dose, parce que quand même, hein, c'est très efficace, mais l'efficacité baisse. Hein, juste ce qu'il faut pour vous vendre la troisième dose. Et le pire du pire du pire, vous avez la vaccination des enfants qui arrive en énorme. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très, très grave, la vaccination des enfants, parce qu'il n'y a absolument aucune, mais pas le début d'une base scientifique qui permettent de justifier la vaccination des enfants. Euh, et, et là, vous jouez, euh, vous jouez avec la survie de l'espèce, en fait, quand vous faites des choses comme ça. Bref, euh, on va regarder ça un peu plus en détail. Euh, donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça bah Parce que donc, Pasteur nous refait le même coup du mois de juin. Au mois de juin, il nous avait expliqué « Ah oh là là, c'est absolument terrible si on ne fait rien, on va avoir un pic épidémique qui sera le pire de tous les temps. Un pic qui sera encore plus terrible que le, le dernier grand pic au mois de novembre. » Ah ben bah il n'y a pas eu de pic. Oh, bah zut alors. Alors là maintenant tout le monde va s'écharper. Mais bah oui mais il n'y a pas eu de pic parce que justement toutes les mesures ont été prises. Euh, non il n'y a pas eu de pique parce qu'il n'y a aucune corrélation entre les courbes, euh, entre l'évolution des courbes et euh, l'évolution de la mise en place des mesures et que même de manière plus large que ça, euh, vous n'avez pas eu euh, de, de, de crise telle que prévoyait Pasteur dans aucun pays même dans ceux dans lesquels il n'y avait pas ces mesures. Alors, c est, c est, c est, vous allez me dire, c'est un peu grossier. Oui, mais je suis désolé, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que si vous n'avez pas eu de pic épidémique cet été, euh, c'était grâce euh, aux mesures sanitaires qui ont été prises. Vous n'avez strictement rien qui vous permette scientifiquement de faire une telle, euh, une telle déclaration. Donc ça, c'est la première chose. Donc ils vous refont le même coup, ils vous disent, si on arrête les mesures, on va se prendre un autre pic, et ce sera encore le pire pic de tout le temps. Putain, et les gars vous nous avez confiné une fois, deux fois, euh, vous, euh, vous nous avez mis un pass sanitaire, à chaque fois, il ne s'est pas passé les, le gros chiffon rouge que vous nous mettiez, à chaque fois, on dit, ah mais oui, mais c'est parce qu'on a pris des grosses mesures ». Et il y a un moment, on arrête d'y croire, vous savez ça. Hein Déjà, on n'y a jamais tellement cru, mais alors là, vous commencez à nous gaver sérieusement. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent, ben, ça, ils disent Oh là là, mais c'est terrible parce que euh, maintenant, euh, les, vous allez avoir beaucoup plus de contamination chez les jeunes. Hein, les jeunes qui ne représentent que 20% de la population vont faire 30 ou 33% de la population de, des contaminations. Donc euh, là, vous avez le gros message « vaccin des enfants ». Je vous rappelle que Pfizer a commencé cet été les tests pour les enfants de moins de 12 ans, que euh, Albert Bourla, mon grand copain Albert Bourla, qui, qui se fait un fric de maboule pour lui et ses actionnaires, euh, nous a expliqué à la main sur le cœur que euh, pour les enfants... Alors, il, il a commencé les enfants de plus de 5 ans. Ça allait arriver en octobre. Euh, il teste à partir de 6 mois. Hein, euh, donc, euh, ça va descendre encore après, vous inquiétez pas. Euh, donc, ça, ça arrive en grand... Et ça, ça pose un problème de dingue, c'est que il n'y a absolument aucun moyen, avant même de commencer l'étude, vous n'avez pas de moyen de prouver que le vaccin va pouvoir être efficace sur les enfants de moins de 12 ans. Euh, et c'est assez simple, en fait, si vous voulez. C'est que euh, je vous rappelle que euh, l'étude... Donc là, ils ont, ce que, ce que, dans le terme technique, c'est que euh, Pfizer euh, et BioNTech ont pivoté, et Moderna a fait la même chose, ont pivoté l'étude. C'est-à-dire que la grande étude euh, de, de, pour valider les vaccins regarde les cas symptomatiques. D'accord euh, Et euh, des cas symptomatiques... Euh, donc maintenant, ils cherchent les cas symptomatiques sur les moins de 12 ans. Mais il n'y en a pas assez il n'y a pas assez de cas symptomatiques chez les moins de 12 ans pour que euh, sur 4500, ils ont enrôlé 4500 enfants de 6 mois à 12 ans. Euh, ils ne vont jamais pouvoir trouver, ou alors s'ils si, vont trouver une différence, une, si, une, si, ils vont trouver une différence. Dans un groupe, euh, vous allez avoir euh, deux enfants qui vont l'avoir, et dans l'autre, il y en a un qui va l'avoir. Mais c'est de cet endroit là si vous voulez. Il n'est pas possible, avant même de commencer l'étude, euh, avec un échantillon de 4500 enfants, d'en trouver suffisamment de symptomatiques. C'est juste pas possible Alors je, je suis vraiment très curieux de voir comment euh, ils vont nous, nous, nous lancer cette sauce-là. Euh, je vous rappelle, si vous voulez, qu'un enfant de moins de 12 ans, euh, il a à peu près autant de chances de se retrouver à l'hôpital euh, à, à cause du Covid que d'être frappé par la foudre C'est de ça dont on parle alors après, on va dire, ah bah oui, bien sûr, mais il faut aussi protéger les autres et que les enfants vont être des vecteurs du virus. Euh, et alors là, je voudrais revenir là-dessus, c'est-à-dire que cette mise à jour, donc ils, expliquent, ils continuent à nous expliquer que euh, le virus circule beaucoup plus chez les non-vaccinés et que les non-vaccinés transmettent incroyablement plus euh, le virus. Alors les gars, là, je vous ai pris la main, la main dans le pot de cacahuètes euh, vous vous êtes foutu de notre gueule. Parce que donc je vous rappelle que pour justifier la transmission, en gros, il vous explique deux choses. Les non-vaccinés transmettent plus pour deux raisons. Parce que, un, ils ont plus de chances euh, d'attraper le virus. Et de deux, une fois qu'ils l'ont attrapé, ils ont plus de chances de le transmettre. Et donc, euh, vous, vous, et donc il vous a expliqué que euh, vous, au, au mois de, de juin, que vous aviez quatre fois plus de chances d'attraper le virus quand vous n'étiez pas vacciné. Euh, et vous aviez deux fois plus de chances de le transmettre. Alors, là, ils ont, un peu, ils ont un petit peu modifié. À partir des chiffres, d'ailleurs, que j'avais sortis... Euh, enfin, à partir, on a trouvé les mêmes chiffres, je ne sais pas qui se sont inspirés de moi, qui okay, est que là, vous, vous êtes plus... Euh, ils ont un peu baissé euh, les chiffres, de, de, de, de, de les risques d'attraper le virus une fois que vous êtes vacciné. Je vous rappelle que les cohortes qui regardent euh, la capacité à réattraper le virus, euh, une fois vous, à attraper le virus une fois que vous êtes vacciné euh, sont des cohortes de soignants. C'est les chiffres qu'utilise Pasteur, c'est les chiffres que, qui étaient... Alors, ils avaient utilisé une étude anglaise euh, au mois de juin. Là, ils utilisent une étude mise à jour qui vient du CDC américain. Ces études de cohorte suivent des soignants, c'est-à-dire des personnes actives, qui travaillent forcément, plutôt en bonne santé, puisqu'elles sont capables de travailler, et ben, des femmes, 84% de femmes dans, dans, dans la dernière étude... Euh, dans, dans, dans du mois de juin, ça ne doit pas être très différent dans celle du CDC, même s'il ne publie pas précisément le, le chiffre. Je vous rappelle que euh, les, les, les femmes ont deux fois moins de, de risques de décéder du Covid euh, que les hommes. Donc en fait, vous prenez la population la plus saine parmi les adultes. Et vous trouvez que effectivement euh, bah, là-dessus vous avez moins de, de risque de réattraper d'attraper le virus une fois que vous êtes vacciné. D'accord, mais bon, vous avez pris les femmes actives en bonne santé. Euh, Au c'est pas c'est pas pas significatif. Et euh, d'ailleurs euh, ça ne cadre pas avec euh, ça cadre pas avec les, les, les chiffres si vous voulez. Enfin, si on prend les chiffres euh, tout en haut. Vous n'avez pas d'augmentation de la mortalité chez les moins de 60 ans depuis le début de cette crise. Si vous avez moins de 60 ans, vous n'avez pas plus de gens qui sont morts. Alors, c'est peut-être d'autres gens qui sont morts, c'est d'autres causes, mais à la fin, vous avez autant de personnes de moins de 60 ans qui sont mortes cette année, l'année dernière, que d'habitude, en tout cas dans les marges d'erreur. Donc, vous n'avez pas de risque de mourir du, du, du virus. Donc, euh, si vous voulez, c'est du délire intégral de venir expliquer que euh, le, le vaccin protège, euh, protège de, non seulement de la contamination, mais après du décès. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc ils ont pris des chiffres qu'on avait déjà dit que vous ne pouviez pas extrapoler, ces chiffres, qui étaient sur un biais qui est beaucoup trop important. Et la deuxième chose qu'on avait dit, hein, allez voir euh, la vidéo, je vous mets les liens en description, c'est que euh, bah, quand vous vous dit qu'une un, fois que vous étiez, euh, étiez contaminé, si vous étiez vacciné, vous aviez deux fois moins de risque de le transmettre à quelqu'un d'autre, là c'est une étude qui date du mois de janvier, qui, est déjà, qui était déjà totalement périmée euh, au mois de juin, et qui regarde la transmission au sein des ménages. C'est la transmission au sein des foyers. C'est totalement hors sujet par rapport à une étude qui vient parler de la mise en place et de la continuation du pass sanitaire. C'est à l'intérieur des foyers. C'est hors sujet. Euh, L'IHU a montré que euh, vous aviez des charges virales supérieures euh, lorsque vous attrapiez le virus une fois vacciné. Donc, si vous voulez, vos chiffres sont faux. Euh, vos chiffres sont faux, et c'est important parce que il y a quelque chose. Euh, je pense que les gens ne s'en rendent pas tout à fait compte. C'est que depuis le début, on vous explique que pour lutter contre cette épidémie, il faut limiter absolument la circulation du virus. Non, je ne sais pas c'est une, une forme possible, mais ce n'est pas la seule. Vous auriez pu aussi euh, favoriser énormément les soins précoces pour que euh, les, les, les personnes euh, puissent être prises en charge euh, avant d'être hospitalisées, et, ou en tout cas hospitalisées suffisamment tôt pour ne pas derrière aller en soins critiques et pour ne pas ensuite euh, finir, euh, finir entre quatre planches. Euh, vous auriez pu euh, aussi faire un travail d'identification très précis des comorbidités, pour que les gens euh, qui sont à risque, le sache, distribuer des FFP2 à tous ces gens, distribuer tout le matos, les prendre en charge, éventuellement donner des certificats de, ré de rétablissement au 25%. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 20 et 30% de la population française qui a eu le virus et qui en est rétabli. Vous avez déjà un tiers de la population française qui n'a pas besoin du vaccin parce qu'ils sont rétablis et qu'ils ont une meilleure immunité que le vaccin. Et bien, ces gens-là, vous, vous auriez pu leur donner un, un pass pour qu'ils puissent aller s'occuper euh, des personnes fragiles. Vous auriez pu faire plein de choses. Vous auriez pu f... être sur le traitement. Vous auriez pu. Non, vous avez choisi la circulation. Pourquoi vous avez choisi la circulation Moi, je sais très bien pourquoi vous avez choisi la circulation. Parce que dans un premier cas, euh, vous êtes sur un sujet de soins et vous êtes sur un sujet de soins d'une personne et vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre un traitement ou pas le prendre. Vous ne pouvez pas euh, forcer quelqu'un euh, à c'est la base des droits de l'homme et euh, de, de l'intégrité du corps humain, si vous voulez. Euh, ça, vous n'avez pas le droit. de C'est d'ailleurs pour ça, je vous rappelle, que le vaccin n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que les, vous rendez les gens fous euh, à, à ne pas rendre le vaccin obligatoire, mais à rendre la vie impossible. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à un traitement. Euh, et c'est pour une bonne raison... C'est-à-dire que le faire de manière détournée, c'est terrible. parce que Pourquoi est-ce que vous n'obligez pas quelqu'un à prendre un traitement Parce que c'est lui, c'est sa vie. On joue avec sa vie et que c'est à lui de savoir, a priori, c'est lui qui prend les risques. À la fin, c'est lui qui termine entre quatre planches. C'est sa famille, c'est ses proches, c'est les gens autour de lui. Je suis désolé, vous ne dissociez pas le risque du bénéfice. C'est-à-dire que c'est lui qui prend le risque. lui qui Vous ne dissociez pas la décision de celui qui prend le risque. Mais bien évidemment, euh, dans cette, euh, cet aspect d'épidémie, vous avez un truc qui change, qui est que, bah oui, mais si vous êtes un porteur du virus, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre, et là, tout d'un coup, vous rentrez dans la sphère sociale. Vous rentrez dans la sphère sociale, et là, il y a des gens qui disent, bah oui, mais moi, j'ai pas envie que euh, Roger, à côté, me refile le virus. Et je comprends, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'un point de vue politique, on ne fait que vous parler euh, de. Il faut absolument baisser la circulation du virus parce que tout d'un coup, vous rentrez dans le champ politique, tout d'un coup, euh, vous donnez des billes aux politiques, alors qu'en en fait, euh, non, euh, vous avez plein d'autres manières de, de, de, de vous battre qui sont probablement incroyablement plus efficaces. Qui sont incroyablement plus humaines aussi, plutôt que de donner, euh, plutôt que de distribuer euh, des, des, des, des, des droits, euh, des, des droits au loisir. Parce que c'est ça maintenant le Enfin, hein, Tous les gens que je connais qui se sont fait vacciner, mais je, je, je ne connais pas une personne de moins de 60 ans en tout cas, qui se soit fait vacciner euh, en disant Moi je le fais parce que j'ai trop peur euh, de finir l'hôpital. Enfin, tous les gens que je connais, ils se sont fait vacciner parce qu'ils avaient envie d'aller au resto. Hein. Mais ça, quand vous faites ça, vous, vous tordez les décisions. Et donc, qu'on soit bien clair, hein, c'est un droit à loisir. Qu'est-ce que c'est que cette société où vous menez des droits à loisir je, je, je veux dire, mais vous êtes délirants, les mecs Le, C'est mal de faire des choses comme ça c'est euh, vrai, c'est véritablement mal. Et que, encore une fois, plutôt que d'être sur le droit à loisir, vous aurez pu être aussi sur le, le, le, le droit à, à soutenir, le droit à protéger et de donner des certificats de rétablissement. Ou derrière, vous savez que vous êtes immunisé, vous avez une immunité naturelle, encore une fois, 13 fois supérieure à celle du vaccin. Et donc ça, ça vous donne le droit, non pas au loisir, ça vous donne le droit d'aller protéger ceux qui ont besoin de protection. Ouais voilà, c'est la différence entre une société de loisirs et une société responsable. Euh, à la fin, c'est la différence euh, entre euh, le bonheur et le malheur, si vous voulez, parce que ça ne rend, euh, ça, ça rend pas heureux les loisirs. Hein. C'est l'entraide, c'est vivre ensemble qui, euh, qui fait qu'on peut euh, redevenir. Vous savez, je déteste ce terme, faire société. Non, faire société, euh, étymolo étymologiquement, c'est la même chose que faire salon. Hein. Faire société, c'est on se retrouve tous euh, et euh, on, on va boire une tasse de thé, un whisky ou je ne sais pas quoi. C'est ignoble d'utiliser ce terme-là. Pas faire société, être une société. Euh, et ça, pour le coup, euh, ils sont en train de détruire ça. Parce que plutôt que de s'entraider, vous avez une partie de la population qui vient exiger son droit à loisir en, en, en marchant sur le pied d'une autre partie de la population qui, elle, bah, essaye juste honnêtement de, de, de prendre les bonnes décisions et d'agir de manière responsable. Je, je, je fais partie des gens qui sont rétablis du virus. Je cherche... Je, je, Expliquez-moi pourquoi je devrais aller me faire vacciner pourquoi je devrais aller faire vacciner mes enfants Pourquoi je devrais... Alors qu'il n'y a absolument aucune raison sanitaire, aucune raison sanitaire pour que je le fasse, et pourquoi est-ce que je devrais aller chercher mon pass, euh, alors qu'il n'y a encore une fois aucune raison sanitaire que je le fasse Aucune raison Donc je ne je suis pas en train d'exercer de, de, euh, ma liberté, je suis en train d'exercer ma responsabilité quand je refuse d'aller chercher ce pass sanitaire. Euh, je suis désolé, habituellement, je ne parle pas de moi comme ça, mais là, c'est le cas. Euh, donc, voilà. Euh, et donc, euh, tout ça euh, me fait dire que, euh, ça y est, là, on est rentré en plein dans la grosse méchante falsification. Euh, vous n'avez pas le droit de publier une mise à jour d'une étude que vous avez mise à la poubelle. Euh, vous n'avez pas le droit euh, de euh, venir agiter le même chiffon rouge, euh, alors que qu'on on sait très bien que ça marche pas. Vous n'avez pas le droit euh, de venir sacrifier des enfants. Et encore une fois, là, vous commencez à jouer avec la survie de l'espèce. Euh, C'est enfin, du délire intégral. Et, euh, et, et au-delà de ça, si vous voulez... Sur la vaccination, je ne suis pas un ayatollah de, de l'anti-vaccination, vaccination, si vous voulez. Le, le, euh, moi, de ce que je vois des chiffres, il est probable qu'au-dessus de 60 ans, avec des comorbidités, si vous pouviez publier les chiffres de comorbidités, s'il vous plaît, il y a un intérêt à se faire vacciner. Mais encore une fois, si vous voulez, les gens sont responsables. Si les gens se sentent concernés, les gens iront se faire vacciner. Si les gens ne se sentent pas concernés, les gens sont pas plus cons. Ils sont pas plus cons que vous, en fait. Hein. Ils le sont même beaucoup moins. Euh, Laissez les gens prendre leur... C'est leur vie. Ils sont pas en train d'exercer euh, leur, leur liberté de manière totalement débile, ils sont en train d'exercer leur responsabilité, et ils sont en train d'exercer leur droit à vivre de manière digne. C'est quand même dingue ce truc quoi. Le... Et en revanche, ce contre quoi je suis farouchement, c'est contre cette histoire de passe sanitaire. C'est parce que ce passe sanitaire, c'est un droit à loisir, c'est une infantilisation et c'est un droit à flicage qui fait et ça. Mais vous pouvez vous assurer, si vous voulez, vous l'a balancé aussi, si vous aimeriez, la Chine est notre avenir. C'est génial, la Chine. Hein, le passe sanitaire va transformer en passe social. et puis, si jamais on n'est pas content de vous, vous serez interdit de resto pendant six mois, vous serez interdit de, de manif, vous serez interdit, et puis, selon si vous êtes bien conforme ou pas, vous aurez le droit à, à, à des petits bonus euh, ou pas C et vous allez vous retrouver dans 1984 euh, où on va vous expliquer euh, qu'il y a une augmentation de, de la ration de chocolat euh, qui est passée de 30 grammes par semaine à 20 grammes bravo augmentation de la ration de chocolat bon allez on s'arrête là euh, C'était ma petite mise à jour euh, sur cette étude. Comme j'avais commencé euh, et que j'ai fait quand même tout le boulot, euh, c'est pas très préparé, c'est très instinctif euh, comme truc. Le travail de fond a été réalisé, lui. Allez le voir en description parce que c'est gros, un gros boulot que j'ai fait. Euh, et c'est un, une manière de montrer que, oui, il faut débattre des chiffres. Euh, oui, la science, ça se détourne en propagande. Euh, et que, euh, oui, il y a un énorme problème et que ça va se finir dans la rue, ce truc-là, parce que vous ne pouvez pas détourner des institutions euh, comme Pasteur. C'est donc je m'arrête là et je vous dis à votre bonne fortune.